Pas du boulot, ça. Eh hey, est-ce que ça va Oui, ça va. C'est rien. Rodrigue, Dis, cette porte. Vous l'avez déjà ouverte Elle est coincée. C'est le seul endroit du château où on n'est pas encore allé. Tu veux pas voir Va la défoncer y a Ben Hugo dort. La alors. porte. Très bien. Oh. Mais, mais euh, je ah euh C'était... Rodrigue. Rodrigue en Pagne ou avec des... très bien. Alors, petit corbeau. Ça vaut pas un garde de l'Inquisition. Je le fais pas dire. Et je vais pouvoir continuer à montrer. On voit tout et personne ne nous voit. Le monde a oublié ce château. Hmm. Attention, Rodrigue, va. Allons jeter un coup d'œil. Ça, moi, je sais le faire. Ah. Ok. Et voilà. Eh ben, c'était efficace. Oh, Rodrigo. Mmh. Allez, on avance. Rodrigo. Rodrigo. Oh. Tu sens ça Non Quoi Quand tu entres dans un endroit abandonné depuis très longtemps. Il y a quelque chose dans l'air. Oui, de la poussière Non, non, des pierres. C'est comme surprendre une conversation. Hum C'est la première fois que je le sens ici. Tellement de testostérone, Roderick. Non, mais ce forgeron de l'enfer. Hein. Je suis sûr que ce, ce Roderick peut remplacer les trois drôles de dames à lui tout seul. Hein. Ça a l'air casse-gueule. On va éviter pour l'instant. Encore une porte. On continue. J'adore comment il est vulgaire. Oh, mais. <rire> je pense que les, les, les flics. Hein, je pense que dans la police. Ils, euh, pour défoncer des portes, ils prennent un, un, un rodrick Ils sont deux à le prendre comme ça par les pieds, et il y en a deux qui le prennent par les épaules. Ils utilisent un rodrick pour défoncer des portes comme ça, <rire> pour ouvrir des des endroits qui sont condamnés, tu vois. Bien sûr. <rire> Voyons. Pour toutes les personnes qui pour toutes les personnes qui boivent de la bière pour on va bah, utiliser un rodrick tu vois. J'avais oublié. Pratique. J'ai trouvé quelque chose en débroussaillant le centre de la cour tout à l'heure. Viens voir. Encore une histoire de Pierre Ah, tu crois pas, c'est bien dire. Pierre Attends. C'est qui cette poufiasse Ouais, je reviens. Je vais hein, crafter. Et tu vas voir ce que ce qu'elle va dire, Pierre. Explique-moi. Voilà. Ok, très bien. C'est un rapport. Non. Non. Non, je veux pas, non, ça m'intéresse plus. Non, je fais pas la tête. Allez. Oh, c'est beau hein, c'est beau hein, c'est une beauté hein, regarde. Ok. Je peux le faire attendre, très bien, parfait. On peut monter par là, hein. on peut le voir. Très bien, il va nous montrer quelque une chose. Fresque. C'est... ça me dit quelque chose Elle reprend les symboles des piliers. C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire. Et nous dire quoi, par exemple Tout n'est pas clair. Mais je crois juste qu'on sera en sécurité ici. Amicia ah, Viens vite C'est Hugo Oh non J'arrive T'as oh, besoin de oh, moi Je... je t'appellerai Allez Allez Comment c'est rassurant, mon gars. Ah, j'ai peur, j'ai peur de... Oh vite Hugo Oh mon dieu oh, j'ai très peur, avec les vénules noires qui je sont apparues. Mmh. Mmh. Mmh. C'est de pierre en pierre. Mmh. La macula mmh. progresse beaucoup trop vite. C'est bien, Missia. Je fais de mon mieux. Je... J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre, mais ça prend trop de temps. Il me faudrait un vrai laboratoire, comme celui de Laurentius. Non, non, un laboratoire mieux équipé. Alors Peut-être que chez nous. Tu sais, ma mère... Oui, elle avait sans doute du matériel. Tu as raison, ça vaut la peine d'essayer. Amicia, Lucas. Oh non... Je crois bien que vos jumeaux sont de retour. Melly, tu l'as retrouvée? Plus. plus mort que vif. Mais oui. Amicia, on. on est venu parce que. Eh ben. Ouais. Arthur, tu lui dis. Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques, J'ai fini dans un cachot de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors. Hein? Ils l'ont menacé. La barricade Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie. Elle est en vie Tu as réussi à faire sortir Arthur. Ça n'a pas été facile. Crois-moi Mais tu pourrais... Oublie ça Moi j'étais rien pour eux. Mais elle... Elle est trop précieuse pour le grand inquisiteur. Il... La questionne. Régulièrement. Il la... Torture Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie. Ça pourrait l'aider. Et on lui dira quoi, quand il voudra la voir Non, on ne dit rien, c'est tout. Oh non Hugo Hugo Le prochain Seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi Maintenant Vas-y, toi. On reste ici avec lui. Ça va aller, petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis itinéra, quelques potions et on y va Pfff. Oh là là. Tout commence à afficher le camp, hein Tout commence à afficher le camp. Amicia, ça va aller, t'es sûr Oui, c'est seulement, enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. C'est beau, mais c'est beau, mon ne pas revenir gars. ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Vieux réflexe de Dead Space où tu pouvais euh, appuyer on, on et... On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme Tu pouvais avoir une piste holographique, en fait. Euh, un petit laser qui t'indique où tu devais te rendre. Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là Soyons prudents. Mais regarde comment c'est beau, quoi. Je, ouais, je, je, je dois arrêter de... de, de... De m'émouvoir de. Non, je dois pas arrêter de m'émouvoir de la beauté. Quoi. Ils ont dû passer par là. Tombe pas, ne tombe pas. Calme. Okay. Des écœurs, colonel. Qu'est-ce que c'est oh, Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Attention Lucas Mais. Qu'est-ce qui leur prend « Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. Mais... » Mais... what? Mais... Mais... <rire> Le tourbira !« C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. » Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Bien, il y a forcément une raison. Et j'arrive pas à savoir s'ils sont en train de s'entretévorer ou quoi. Un petit molotov peut peut-être résoudre... Mais... Wouah <rire> Mais... Qu'est-ce qui qu que se passe si je fais ça Il se passe rien Ah il creuse peut-être C'est horrible s'ils sont s'ils creusent c'est horrible Si on Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris au garde. Je crois que c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je, je vois. Ah, mais ils sont devenus ils sont dingues là! Mais, leur comportement est pour le moins étrange. mais sans deck! c'est horrible comment ils se tournent vers toi C'est horrible Ils sont encore plus vénères là Ils sont encore plus vénères. Non. C'est vrai, ils sont mignons. On répète. Ils ne sont après pas là moi. Venus ici. Je vais leur montrer. Oh. <rire> non, c'est petit et mignon. C'est chez moi ici. Vous entendez Chez moi. Vu, moi, c'est plus chez moi que chez toi, mais. Euh, enfin, voilà. Je ne veux pas paraître obséquieux, mais. Allez, salut les Pichounais et. Pichounas. Ok. Encore le domaine est droit devant. Tu sens qu'il y a un côté, genre. Euh, revanchard hein, là-dedans. Tu sens qu'il y a vraiment un côté revanchard euh, en mode. Euh... Personne n'aurait dû s'en prendre. Ça, une porte. À ah, mon domaine. Oh, fermé. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ok, je vais récupérer tout Attends, ça. La lanterne. Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Oui, pas je idée. sais bien. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Non, non, mais je veux accéder à ça en fait. J'ai pas de petites brindilles pour me faire économiser un. Non Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a par ici Je peux looter. Oh du loot à l'intérieur. Je veux accéder à cet intérieur-là. Il me semble qu'on. Oh là, oh là. Oh là Alors non <rire> Ok. Ok! Ah, je veux en adopter aucun là. Recule. Euh, voilà, viens dans la lumière, mon gars. On va éteindre. Voilà, très bien. On va lancer l'odoriste là-bas. Parfait! Et hop! Ils sont bloqués dans la maison! Et voilà! Et comme ça on peut accéder à l'intérieur! Ah bah ben voilà! Le calame de mère. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je, je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. De l'autre côté, maintenant la question que je me pose c'est est-ce que... Est-ce qu'on va pas lancer une bombe atomique à l'intérieur là Est-ce qu'on ferait pas ça Un petit napalm Regardez, en plus il y a une petite ouverture là à l'entrée. Voilà. Je vais pas brûler hein, si j'y vais, hein. on est d'accord. Hein. On est d'accord On a qu'à dire qu'on est d'accord. On est d'accord. Bon, ça va aller le coup hein. On va poursuivre. On va sortir de la cour. Euh, oh. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Qu'est-ce qui te fait dire ça OK. OK. Pardon? Regarde, il a encore envie. Quelqu'un, à l'aide. Les rats. T'as remarqué? Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? Euh, J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Je vais vous compter sur tes doigts et tu vas me dire marée. stop. Tu mérites cette mort. Hey, oh pitié, pitié je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui. Très bien. C'est comme ça qu'on fait. Ouais, le mieux c'est d'utiliser un Doris ici. Voilà, comme ça on passe. Qui Qui êtes-vous Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non oh, Pitié Pitié, je t'en prie Silence Je te laisse à ton sort. J'aurai ma vengeance que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Eh ben mon gars, comment tu vas de te faire karmater Très bien Alors... Comment fait-on Ouais... C'est compliqué, hein on peut pas... Non, on peut crafter, hein j'ai plus de matière première pour faire les, endo les odoris. C'est-à-dire qu'après ça, je n'ai plus du tout d'odoris. Attendez Est-ce qu'on ne pourrait pas genre tous les bloquer dans un endroit, en éteignant des certains endroits. <rire> non, un caillou peut-être. Allez-y, il est à vous. Oh. Oh a eu son compte. Euh, Micia. Hé. Hey, encore là Hé. Hey, Réponds-moi. Salaud. Qu'est-ce qu que vous lui avez fait J'ai vengé les miens. Tu. Tu paieras pour ça. J'ai déjà payé par votre faute. Mais je refuse de perdre plus. Tu entends Voilà Comme ça, qu'on sachant... Ouh, wow, j'ai failli appuyer sur espace ici Et là, j'éteins là Mais oui, mais bien sûr non, Extinguis. C'est bah dangereux. C'est plus sûr comme ça. Mmh. Je trouve ça atroce. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, mais encore... On en... y est. Lucas, derrière cette porte, je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mmh. mon dieu, est-ce que c'est réel Ma maison c'est... C'est un corps là-bas Non... Non, par pitié Amicia, on peut s'arrêter, trouver un autre chemin Non, je dois voir C'est incroyable, incroyable Incroyable parle pardon, pardon. Est-ce que c'est ton père Ont pris du. Et vous avez pris la confiance, hein! Oh. Est-ce que. est-ce que c'est fini? On dirait. Tu nous as sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Ils ont tellement pris la confiance Désolé Amicia, s'il vous plaît, qu'il repose en paix. C'est beau et horrible, je suis tout à fait d'accord. Pourtant, on est... enfin, vous m'avez déjà entendu blaguer en disant oh, c'est beau et sale. Et ben là, c'est vraiment beau et c'est vraiment sale. La musique joue pour beaucoup, hein. surtout que c'est pas. Ah voilà, Ah, J'ai envie d'avancer avec la torche baissée vers le bas. Tiens. Oh. Yeah. Le cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Mais attends. Oui. Les gardes ont été dévorés, n'est pas lui. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire Si je le savais, la brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Ok. C'était chez moi ça. Si Rodrigue était là, il y a un côté fascinant à cette exploration. Hein. Je ne dis pas ça parce qu'il y a du doute. Hein. Bien géchant l'urbex. Waouh. <rire> On y est. C'est là-haut. Là. haut Dans les étoiles. Le ciel s'embrase oh, attention on dirait qu'ils convergent tous ici ils vont vers sa chambre partons mais what? la potion pour hugo doit être là mais Ok. Lucas, tu as vu ces pots De simples infusions, insuffisants. Il doit y en avoir d'autres. Ok, très bien. Yé, yeah, c'est dingue. On y est Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Oh. Oh. Là, il y a d'autres pots. C'est exactement comme avant. Bah ben ouais. Non. Je Sacré pas purificateur pas d'ailleurs. Non, plus oh, non. Lucas, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte Non, non, non c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien Non. Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre non, pièce. Ça un autre magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je, je vois pas à où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû. Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle eh bien... protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines Oui, c'est bien une idée d'alchimiste ça. Tu sais précisément où c'est. Dans le jardin. Allons-y. C'est <rire> une privée de joke d'alchimiste. Euh, 13. Ouais. Mais tout est nickel ici hein. Tu veux dire... Wow, wow, wow, wow. Est-ce qu'on peut pas juste... Tu, tu, tu ouvres un chemin dans ton corps en fait. C'est pas... Lucas, c'est pas... C'est pas un super investissement à court terme. Lucas, Luc. Oh. J'ouvre un chemin à droite. Oui, oui ben. Oui, Le président Macron aussi, c'est pas pour ça que. La pièce. Allez. J'ai ouvert la voie, mais si on doit y aller. Où ça Un doute, ça Attends. bien ça bon, là, ils sont bloqués là ok Lucas sans mourir cette fois Lucas c'était juste avance <rire> j'ai peur le blanc je suis là avec toi allez il faut continuer Mais. Ah, je crains le. Oh Je crains que en arrivant là. Oh mon dieu. C'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Les termes ils sont où Là-bas, à l'autre bout. Waouh. On doit traverser ça. Non. Mais non. je ben, sais. Bien sûr que non. On va. on va y arriver. Non. Attention à la musique dans deux secondes. Une fleur. Ah non, la Et musique la... reste la même. Une bien vu. Le gone ne voudrait pas qu'on la laisse là. Oh, ok, ok. Outlas 2. Très bien, allez. Mais regardez, mais oh, regardez Aïe aïe aïe aïe C'est aïe. Une violence. Prépare-toi à courir. Euh, prêt. Ok. On Je okay. suis pas sous tension, hein. Pas du tout sous tension. Allez, allez pas. Merci de ton soutien. pas du tout, hein. C'est bon. Tout se passe bien. C'est oh, horrible C'est le chemin vers les Attends, le chariot, on allume le feu, on le peu, il me pousse et... Non, je l'allume et toi tu le pousses. Hein Quoi Moi tout seul Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure Tu crois qu'ils vont nous laisser passer ah, comme attendez. ça Ah, si. D'accord, mais prépare des munitions, parce qu'il est hors de question qu'on ne fait tout ça pour rien. <rire> Très bien. Le problème, c'est que si je les rassemble et que je les, les fait boum, il y en a tellement... Je veux bien, mais... Euh... Puis là, ouais... C'est vraiment... Euh... Une solution de temporaire, mais c'est vraiment la solution de... De, de barbares, quoi. Est-ce que nous sommes des barbares Répondez pas. Je vais crafter, je vais crafter, je vais crafter, je vais crafter, je vais crafter, je vais crafter. Et toi, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas souffrir. Ok, ok. Patrick. est-ce que tu es prêt que pourra » Ouais « Adven pour que pourra »?« Ce que c'est »« Lourd »« Allez »« Juste un effort »« Juste un effort » Rodrigue, lui, au moins, il que aurait que pu pousser deux fois plus vite « Dans une cave »« Oula, vous sors ?« Oui »« Oui »« Ils arrivent »« Ne laisse pas approcher »« Écoute » Tu veux que je te passe la fronde C'est bon. J'y comprends. Je m'en occupe. Alors je suis peut-être un peu en stress. Peut-être. Doux Doux Ok Oh oh. Vous avancez un peu vite hein. Mais je vais d'abord looter avant qu'on meure. Je viens oh oh oh oh je viens pas de faire de ce que je viens de faire. Où ça, bah, en vrai qu'il aurait pas mal. Je sens venir le coup à ce qu'il Et... y ait une tornade, à un tourbira qui... Et... Que... qui nous arrive par l'arrière. Et... On oh est sur la bonne sur la bonne voie, oui, et il faut encore plus vite. Pouce Lucas On y est, Lucas, on l'a fait Ah franchement, c'est pas aussi évident que ça, Merci. que de lire Twitter, Merci, hein Merci, Lucas. Tu vois, c'est sacrément costaud. Oui, mais je.. Je crois pas que je. Je remarcherai un jour. <rire> Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein <rire> ouais, ça. <rire> MDR Non. Allons-y. Tu, tu veux pas rater ça <rire> Ok. Lucas, c'est là. C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Non Elle... Elle est encore en vie. Mais... Il l'a. Je sais. Mais... Pense à ton frère. Il faut qu'on avance. En termes de mise en scène, c'est génialement bien pensé. C'est juste génial. C'est super bien pensé. Yeah. C'est marche. Ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Okay. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle sans doute. Tu n'as rien trouvé Non. Pourtant j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi tu n'es plus une enfant. On va trouver. Euh... Oui Wow wow wow wow wow. wow. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe les petits ratounes. Non, on va pas pousser ça, on va d'abord voir la zone, donc pas très bien. Lucas, regarde, ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine, ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé, un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui Difficile à dire, c'était au 6 siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au 6 e siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et non non plus. Ces bâtisses ont été construites sur un cimetière romain Ok. On va faire ça en deux temps. First time. Deuxièmement. Troisièmement voilà. j'arrive. Ai ok, un body, c'est ok. Oui, là, c'est compliqué. voyons nous Est-ce qu'on y va au napalm. Est-ce que c'est raisonnable J'aimerais que vous sachiez que l'hérésie c'est nul <coughs> Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les Le subatorium Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde attends. ces sculptures Quoi <coughs> Les animaux alchimiques Sublimation et ce symbole bah c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là-tout. Alors on doit pouvoir éclairer les autres. J'ai envie d'arriver dans son dos et de le pousser. Oh, c'est joli, c'est joli. C'est joli ce sabatariums. Oh. Bien. What Le serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Lion Le lion. Oh, lion, mon chien. J'espère que tu es heureux là où tu es. Le cygne, imposant et gracieux. Comme moi. Là, près du symbole éclairé, les dalles se sont pas <coughs> fessées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Reste ici. Entendu. Le crapaud, <rire> toujours aussi moche. Ok. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh, il manquait plus que ça hey, Qu'est-ce qui se passe Ça grouille Il y en a partout autour de moi et, et j'y vois rien Ok. Allez, c'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça La lumière, j'attends près des bassins. Courage Est-ce que c'est rassurant, la réponse est non. <rire> ok. C'est pas loin d'un symbole D'accord J'avance Oh Non, non, non, non oui non. Il voit quelque chose. Oui. Il reste encore un symbole. Hmm. Est-ce qu'on a craint quelque chose? Est-ce qu'on a craint? Je fais aussi vite que je peux. Oui, je fais aussi vite que je peux. Donc calme ta joie, mon poteau. OK. Très bien. Euh Comment j'ai fait ça Merci Lucas. Continue de me parler. pas euh, c'est l'histoire de Toto, euh, il arrive avec un iranien dans un bar quand tout à coup Mais ah. la réalité, c'est autre chose hein ça n'a l'air Si, euh, Toto, il plus que réel. Qu'est-ce que tu imagines, quand même oh. Bonjour. Est-ce que je l'ai fait en first try Est-ce que je l'ai vraiment fait en first try hein tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapaud, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc... donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Eh ben... Dans sa gueule, peut-être oh, Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu as percé son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Wow. Euh... C'est une bonne idée là, ce qu'on est en train de faire là. Mon Dieu <rire> ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Merci. Radin. Alors, qu'est-ce qu'on a Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Oh là là. Amicia. Ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où À quoi ça ressemble Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant dans les bras de sa mère. Mais. Ces marques sur son torse, Lucas La prima macula. Mais cette fresque a au moins huit siècles! Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis Itinera, les voyages du sang. De la macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas. Regarde, cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. De l'acide. <rire> yeah. Quoi Lucas. Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est, l'élixir pour Hugo Elle y était presque. – Mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. – Le même élixir que tu Oui, sans le livre C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors… on peut peut-être s'en servir Avec le livre et mes préparations, je crois… Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste, et puis une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas Oh non Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. C'est pas vrai Pourquoi maintenant Le Lucas, il faut accélérer Je lis La mère s'est arrêtée au cas de du soleil. Elle a retrouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ah, ça n'a aucun sens Ce sont des symboles Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit « Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse !» Béatrice se trompait Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du macérat, pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La barre m'a couper. Non! Je M'en occupe. Oui, tu calme. Occupe. Je oui du calme. Enfer les battements de ton cœur, car celui qui œuvre à travers Et moi. Alors, ton toi. Voyons ça. Okay. Lucas, le mécanisme, c'est le même que celui du château d'Ombrage. Okay. Je te l'ai dit. Ce n'est pas un hasard. Comment je fais pour accélérer maintenant Je sais pas je suis ouais. Attends. Et là Quelle Macéra. Je peux Très pas bien. y aller. Il y a trop de rats autour. Comment on peut faire Le rideau, c'est là. Du coup, comme ça. Oh, ça Il y a trop de faux, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Ça ne pue Je suis même pas sûr que mon efface. Jérémy, c'est toi la solution, Jérémy. Oh, oh, c'est bien, oh, c'est atroce. Lucas, j'ai trouvé. Parfait. N'importe le. Du premier coup. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. phénix. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. LM, oh, tu sais le huit Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Pour ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia. Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambiques. Eh bien, soit, va pour les alambiques. Ok. Oh, on va aller alambiquer. Ok. Et oh. Non. Baby les alors là ça va être un peu complexe, la lambique est à l'opposé. Ok. Ah bah c'est bien, comme ça je suis pas le seul à dépenser, tu vois. C'est très bien Ok. Allez vas-y vas-y On est large, on est large on Non, on dit le cours d'histoire pas de bêtises. Je sais ce que Bah je fais. le chat machine, enfin, du, du chat machine. De toute façon, trop tard pour fais attention, tout. cas, Allez oh Attention Lucas Derrière toi, c'est horrible Allez, moi ton alcool le plus pur. Voilà La porte du soleil, le flambeau du porteur Amicia, ramène-moi Tout de suite oh, déjà, euh, s'il te plaît, déjà, pour commencer, tout quoi mmh Ok. What? Yeah. Oui, mais genre accélération accélérée, tu vois What? Une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par ce... Ça respecte. Mais what? <rire> truc. Rodrigue, explique-moi ce qui se passe. Rodrigue, Rodrigue, Et voilà. ils sont là. Je suis pas jalouse. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. <rire> On a l'élixir. <rire> J'ai toujours su que t'étais euh, un bon. Merci. Venez, allons voir Hugo. Oh Hugo, je crains de pire pour Hugo. Non. Hugo Oh là là. Tu dors pas Hé hey, On a réussi, regarde L'élixir C'est gars qui l'a fait Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer, c'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Mamie du rhum. Et je vais être guérie, maintenant De la vodka. Bon. En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia Maman, on la verra vraiment plus jamais Oh, Hugo... Tu sais bien... Elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir, maintenant, hein Et demain tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Tu vas dormir pour de bon. Très le trigger. Les relations comme ça, euh, fraternelles ou familiales comme ça, c'est. Euh... Pourtant je suis pas très très famille, autant euh, je trouve que quand c'est bien raconté, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. C'est <rire> juste mauvais. Ah, mais c'est encore. Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. <rire> oh, les règles C'est qui dis ça. <rire> J'arrête pas de lui dire. Vous avez vu, Hugo, Hugo hey Je crains pire, Hugo genre il est en train Hugo de... Hugo de commander Hugo les rats, tu vois Des yeux rouges et tout, il est. Oh non, il est, il est parti. Non. Il commence. Non, non, non. C'est va être un passage un peu fantasmé ou quoi Ne pas. Continue. Hugo Qu'est-ce qu'il a fait, Hugo Où est-ce qu'il a pu aller Je crains le pire. Il y a un côté très rêve hein. Un, un cauchemar. S'il vous plaît, Amicia, ça va mieux. Le petit va bien. Clervie, vie c'est vous, vous Vous avez 10. vu Hugo Il lui a encore crié dessus. Non, non, pas du tout. Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus. Amicia, un enfant ne Je pense qu'elle va se faire perforer à l'approche si c'est un cauchemar. ouvrez moi Je vais le retrouver. Bien, mais sois prudente. Non. Un mauvais vent arrive, Amicia. Waouh. Qu'est-ce qu'est-ce Qu qui se passe? Amicia, t'attendais. Viens avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous? Où est Hugo? il, il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi Je sais pas, j'ai... j'ai tout fait pour le protéger. Même... même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang, mais aimer... protéger. Je vais le retrouver. Alors va, et prie pour qu'il soit encore temps. Maman... j'ai entendu du bruit dehors. Hugo... Quoi C'est lui Non, je crains bien. Mère Amicia, viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Oh. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Oh. Alors vas-y. Vois par toi-même. Non. Oh. Un pire. Hugo, tu vas bien Non. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es parti Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Ne dis pas ça. T'es jalouse Jalouse Laisse-moi Juste, vous l'approchez pas en fait. Hey, Juste. Que ça va Ils t'ont pas fait mal. Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça J'ai rêvé de maman. Elle m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et. Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Bon. c'est bien raconté, hein. C'est bien bien raconté, hein. Maman, Amicia, c'est maman. Quoi Ça vient de là-bas, faut y aller. Non, tu n'y vas pas. Mais pourquoi Lâche-moi, Hugo. J'arrive, maman. Reviens. Quand Mais moi, je l'entends. Mais c'était pas comme ça. Qu'est-ce que tu... Je suis encore dans le rêve. Que je ressentis un truc comme ça, c'était pour Akira. Incroyable. Mais cette ambiance et cette. Euh... narration. C'est fini. Pfff. Je peux aller la voir maintenant C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que. Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. <rire> ok, le mec il a... ...une scarification sur le front, et ouais, ça a très bien se passer. Oh, ratatouille... <rire> tu es son follower préféré, petit Victor. Hugo, Victor, je sais pas. Mais quel des deux vous êtes Oh non stylé mal. Je dois trouver maman. Je pense qu'on va devoir ou pouvoir manipuler les rats, je pense qu'on va pouvoir les manipuler. Wouah Non, ah. non, non, non, non, non, non, Sans non, métal non, non, Solide Hugo La voie vers le sang de l'élu. Tout va bien. <rire> tout va bien. Mini guerre solida. Ah, il récupère mais tout ce qui est organique chez les rats. Hein. Ok, est-ce que j'ai. Que donne le raffinage aujourd'hui? Raffinage, excellent. Mais la masse <rire> des puissantes whisky se diminue. Nos récolteurs se font décimer okay, par okay, les rats. Okay. Faites au mieux. La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du distillat. Pratique quand même, ces couloirs. <rire> Ce moment de gameplay, il est, il est savoureux. Hein. Je ne cache pas que c'est euh... parce que il y a quelque chose de profondément vrai. Hein. Ouh les bouteilles, pas les cogner. Le corps du grand inquisiteur est Il y a quelqu'un qui s'amuse ici. Non. Ce n'était pas par là. Par ici alors. c'est arrivé Non C'est faux Je fais la même taille debout et, et assis, c'est quoi Je vais me mettre dans un placard. Ah. J'ai cru que c'était un mur avec l'obscurité. Sans deck, mon gars, sans deck. J'avais réussi à faire ça, et suis là, euh, je pas le goût quand même, euh, parce que c'est un mur. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis un mur euh, à 50 cm d'un début de couloir. Franchement, c'est vraiment pas malin, le game design. Hey, <rire> ouais, tu vas voir ce que je vais racler. Hein. Allez. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok c'est okay, okay. barils. Nous avons presque atteint l'objectif. 20 quoi Ça a mangé. On voir ça. <rire> <rire> hey, bas, Là, tu vois la différence entre euh... l'infiltration ou l'issue la... situationnelle entre... Euh... Amicia et Hugo. Amicia, elle vient, elle fait des clés de bras, elle envoie des grenades dans le nez, de l'acide, des explosions, c'est du Michael Bates, elle remet des liens de soleil, des explosions comme ça, au ralenti, elle nous fait des Burly Brawl, elle nous fait des trucs comme Lui se fait repérer, ils finissent même pas leur phrase que tu as le générique de fin, il fait ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta c'est vraiment deux ambiances, hein, deux salles de ambiance. Hein. Oh, chance, ça ne t'appart. pas. Oui, Ah, oh, ça glisse même pas c'est nul affecté au parvis de la cathédrale. Ah, ça veut dire que tu seras tout près du grand inquisiteur quand il nous libérera. Qu'est-ce que c'est tout ce caramel, mon gars Sacrée fête Allez, allez, courage mmh. <t 'in> J'ai envie de... <t in> <t in> <t in> tu vois, j'ai... Je... Bravo, personne vu. Oh, attends. Comme oui, enfin. Disparition. Et ja. Disparition. Et ja. Ça passe C'est le je de fesse. ici, en train. Ok. Hmm. Trois, oh, elle est trop choupie, on dirait un petit rat comme ça qui se déplace. Il suffit. J'exige de voir Vitalis immédiatement. Le grand inquisiteur est très occupé. Et personne ne s'est alarmé, hein. les années Dead by the Light mission se font sentir. bien sûr. Mais non. Franchement. Sur cette route de l'é... Résie mmh. Maman. Tu es où C'est lui qui va sauver sa mère. Torture, Anja. Aïe, toi, pas me voir. Sandek Je vais dans le placard là, je sens. Hein. Sandek Ok. Magistère. Le texte mentionne bien Magistère. Magistère. la Magistère! de Justinien, je le savais. Est-ce qu'on dit streamer Ah ouais. Et lui vouer un culte secret. Ah ouais, ouais. Ah, Peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. Magister. En libérant le pays de la morsure, le grand... Ceci en latin ecclésiastique. La oui, ça se dit en latin ecclésiastique là, du bouchon noir. Hein. Oh, du... du... oh, oh non du... Serrage de fesses Ou marche aux côtés de celui qui l'attend. Maître ou esclave. Ordre ou chaos. Mais Droite ou gauche Comment en être sûr Ok. Ça Les bien. textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacé au soir. Non non non, c'est pas elle va céder. vous vérifiez, c'est pas trop tôt. Maman. Rien. Faut alerte. Grave. Le mec, il se cache sous la robe du moine. Le moine, il fait... Est-ce que j'ai vu quelque chose Et il entend sous sa robe... Maman Tiens <rire> Que vois-je Que vois-je C'est rien. Tiens <rire> <rire> Ok. reste de l'autre côté. À droite, à droite. Logiquement, c'est à droite. Logiquement, on sait comment ça se passe. Ça, ça se finit toujours à droite. <rire> J'étais dans ces jupes, pourtant. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne. <rire> Ils l'ont enfin déplacé au sous-sol. <rire> Alors, <elle est> fascinée. <rire> pas trop tôt. <rire> très bien yes <rire> j'avais une fausse moustache des fausses lunettes comme ça avec un plateau <rire> je suis ici juste pour le service j'ai retrouvé maman je n'ai rien à voir avec un petit enfant de 8 ans nine nine je suis là pour vous aider, vous et toute l'organisation <rire> <rire> hmm. C'est comme ça qu'on fait <rire> Moi Je ne suis juste un adulte qui ressemble un je ils ont dit, je dois continuer oh. à un enfant Ok, ok. Ok. Hein. Vous me confondez, hein, monsieur Est-ce que je serais aller sous Foshup en disant maman nine Je suis quelqu'un de la même organisation que vous C'est trop grand ici. Ce monsieur. Si je lui demandais directement. Okay. Grand Inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis, monseigneur Gauthier. Avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? <rire> Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde. Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci. Euh, permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. Oh. L'avez-vous testé Oui, hélas, monseigneur, le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. <sutôt> Peu importe. Si les textes sont exas, son sang et le mien vont être liés. Le pape se fait snobber hein, pendant sa rame. l'enfant <rire> passera le prochain seuil, le passerait Waouh! On fait pas ça dans les veines, les mêmes, attention! Waouh! En voilà assez! Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou! Même le pape vous voit comme une menace! Vitalis Benevo, vous êtes excommunié! Ça a mal fini, hein? Ça va finir. On sait Au que ça va. Finir. Comme il y a un homme, monseigneur. Mais pensez, c'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Il va commander les rats. Pantin, comme vous, me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Il, il le perd se Il a le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Il Stupide. Mmh. Rien. Repos. Adignem. Adloukem. Euh, dit quoi de ma mère Avez-vous vu le grand inquisiteur Oui. Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Jardin, le ciel, on peut voir le ciel. Oh, Seigneur Nicolas, félicitations pour la capture ah. du petit. Des semaines que nous le traquons. Ouais, vous m'avez grave capturé. Demandant à voir sa mère. Oh, oh allez coumou, oh, oh, oh. Le gamin a le sens de l'humour. Ah, il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Oh, oh. Maman, qu'est-ce qui va lui faire? Y'a okay. un gamin. Wow, wow, wow, non. Non, Non suis. Non okay. Oui. A... suis... que le que le il parle, il va il va Il s'en va, il s'en va, parce que je vais aller là Non, je veux pas aller là, je vais aller là mm. <coughs> mm. Je pensais en le disant. Oh là là Le porteur de la est ici. Est vrai Comment le mec, il m'a snobé la porte. <rire> J'espère que l'enfant dont il parle va bien. <rire> Comme je vous le disais, Ouh ce garde a été dévoré. Mais pas complètement. Ses os ont été découpés et emportés par les rats. Dans quel but Pour les incorporer à cette matière que l'on retrouve un peu partout. Vous voulez dire leur nid Ils utilisent nos morts pour bâtir leur nid Exact. Nid. Oui. Et si nous ne faisons rien, à la vitesse où les morts s'accumulent, ces nids finiront par se rejoindre, pour ne former plus qu'un. Je vous le dis. Alors prions pour que la cérémonie de conjuration de Vitalis ait bel et bien lieu. Où il est Je trouverai pas Maman sans lui. Impossible. <rire> C'est pour maman. Alors, non, <rire> chère maman, j'ai bien suivi les cours, tout s'est très bien passé. Le cours de SVT, stylé, quoi qu'un peu euh, poussif. Chère maman, le périscolaire coûte cher. <rire> ok, normal. Normal Normal, normal, normal, normal. Mathéo s'est porté <rire> volontaire pour le. Pour le cours de SVT. Oh, des rats sans poil. Dites, vos nouveaux rats là. J'arrive pas à vous, vous, vous entendre, entendre comme les autres. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Sans déconner. Hé, hey, hé, hey, petit Aide-moi Aide-moi Qu'est-ce qu'il a encore, lui Hé, Crève en silence. Les gens qui travaillent. Je préférerais qu'il attende un peu les rats prêts à l'avion frais. fraîche. Soyez maudits Vous y tous en enfer. Vous et vos putains de rats. Oh. ...savourez ce repas. Il va chercher maman. Votre mort n'est pas une fin, car votre sang nourrit une nouvelle race. Oh, oh, est... Et regardez man, les les poignées retournées. Le votre fierté, c'est horrible. Vous avez vous aussi eu ce fantasme de, de, de, de, de vous servir euh, la glace dans les distributeurs de. de glace. J'ai toujours rêvé de ça, hein. J'ai toujours trouvé ça hyper stylé. Ah, un distributeur si de glace est près, c'est presque pareil. Tu connais pas ma mère, hein. Ok. <coughs> À tous les coups, il y a un passage. Pratique ces cellules Genre grave pratique. J'ai vu passer le Seigneur Nicolas. La mère de Rune va passer un sale moment. Elle l'a cherché. Une femme aussi savante. Elle aurait dû rejoindre nos rangs. C'est une forte tête, mais pas assez pour hésiter à notre bourreau. C'est moi qui va sauver ma, ma Mozart quoi. Ok. Wow. wow. Ah, par pitié. Laissez-moi au moins crever là dehors. Je t'assure, mieux vaut ne pas être dehors. Au moins ici, ta carcasse a encore de la valeur pour nos alchimistes. Profite. Profite oh, oh, Bah qui profite On va voir. Hé hey petit, qu'est-ce que tu fabriques ici tout seul Chut Je dois trouver ma maman. Oh, alchimiste Oh, oh misère yes. Tu ne devrais pas... <rire> je dois partir. Au revoir. Magie. Je parle avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions. Oh peut-être. M'en voulez-vous encore pour votre époux. Oh bof, hein. Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh, non, oh là cache-toi Oh non... Trigger, attention Oh Maman oh, Maman Hugo... Mais... Qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte, mais c'est faux Amicia... Mon petit... s'il te trouve ici, ils vont te... Non Je reste avec toi Oh Hugo... Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur. D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire Alors vas-y. Allez. OK. OK. Fais très attention. Ça m'a traversé l'esprit de faire très attention je, je reviens. Je veux que tout soit prêt pour... Là, j'ai vraiment cru que je pouvais passer par là. Oui, Seigneur Nicolas. Alors que ah, entendu, tout sera prêt. Techniquement, il veut me faire passer dans son et je vais me faire un plaisir de Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les gens... Faut qu'il finisse de parler. Euh, euh, ce qu'il regarde dans oui. les deux directions. Réviens moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon, peut-être l'occasion d'une promotion. de L'autorité des résultats... Bien, de bien, efficace. Pas de spectacle inutile. Oh, ok. Si Amicia était là, non. Eh Elle aurait tout défoncé avec une grenade. Ils sont aiguisés. Marteau, pince, tison, scie, tout est prêt. Oh là, je peux faire tomber des trucs, hein? Non? Oh. Non, mais sans deck. Alors je peux passer par là-dessus, hein? Si Rodrigue était là. Oh, les rats! Ils ont tous peur des rats! Oh, ça c'est pour les cages! Ok. Oh non. Il va nous faire une Amicia? Il serait tout mort s'il y avait Rodrick. Est-ce que je peux tomber Non. Ça va. Il oh, oh, oh, oh, oh. faut que je refasse quand il repart. Parce que là, il va revenir. Là maintenant. Il va se tourner, il va se pivoter, il va venir vers nous. Oui, je viens d'essayer de me jeter dans le vide, absolument. Et ça confirme que non, il y a un mur invisible. C'est très rassurant. Allez, allez, passe, allez. Voilà. Ça c'est pour les cages. Allez. Mmh. La cage à la clé. Merde, on reste pas là. Allez, allez. Bien fait. Allez, vous en. Vite, la clé maintenant. J'ai. Ok. On repasse. j'aimerais juste pouvoir euh, crier euh, release The Roderick. Ok. Est-ce que moi, si je passe, est-ce que les races s'écartent Ou est-ce que je meurs de, de, de décès, en fait, si je fais ça Ah, c'est un petit signal J'ai l'impression que c'est un les petit nom, hein oh, C'est <rire> aussi ce que dit la modération quand elle bannit quelqu'un. Ok. Et là les clés... Oh, regarde pas, regarde pas ben, Ça va être compliqué hein de, de faire ça. Ah là j'ai l'impression. Hein. Ouais là. Parfait. Bravo Tu vois Amicia, maman va. Ok. Il semble qu'on doit... Ah, bonjour monsieur, pardon. Wow oh oh oh ok On a écrit, très bien. Bon, C'est ok. C'est le passage. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. On l'a, on l'a. Donc, on prend l'accès par ici. Ok. Je crois que j'ai... Ah, ils passent encore Je dois les faire partir de là, avec l'autre lanterne peut-être. Ah bah merci, j'avais pensé, hein Qu'est-ce que tu crois Oh Pas de bras, pas de chocolat, pas de jambes. Maman, j'ai réussi oh, Bravo Viens vite Doucement. Ils te feront plus mal, maman. Mon héros, comment tu te sens Ta tête. Elle... Elle parle... Tout le temps maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit Elle dit que... Elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi, la voix, tu es prêt à lui répondre. Oh non. – Hugo, est-ce que tu les entends ?– Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à tête. la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. D'accord. la macula mais tu lui as répondu Allons-y. oh là là mais mon dieu ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisons oh allez non, non <rire> cours gros bébé ça peur hein Pico, ce n'est pas un jeu ce pouvoir est dangereux tu dois mon contre... dieu mmh. C'est ça ma maladie. C'est oh, un don. Cours, Je t'expliquerai. Un don. Ah ça va être horrible. Je sens le trigger. Je... On sent tous qu'il y a un truc horrible qui va se passer. Ah tu l'as trouvé Je vais peut-être essayer d'emmener les rats ici, hein Peut-être. Ok. Ok. Là, c'est pas la sortie. Si Oui. Non. Ok. Non. Oh là En plus, il y a quelque chose de majestueux dans la dans la musicalité. Au niveau sonore, c'est juste parfait en fait. Il y a vraiment quelque chose de majestueux là-dedans. musique et tout, il y a vraiment oh, quelque chose de... Les routes sont défoncées. Par où on va passer pour livrer ça On oh. ne manquerait plus qu'on perd une de ces cages. Attention. Oh. C'est ça, la musique exactement... Change totalement le fait que ce soit... Euh, plus du tout rassurant. Enfin, totalement rassurant. Oh oh. Des rats noirs, merde Bravo. Quel vulgaire personnage. Hein. Ces rats. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fait Ils leur font manger du sang de gens. Vraiment Oui. C'est bizarre. Les rats noirs, je les sens. Mais pas cela. Je vois. On doit trouver un moyen de sortir d'ici. C'est quand même bizarre de faire manger. <rire> Ça toujours, Hugo. je me sens un peu bizarre. Ça va te fatiguer, c'est normal. Dis-moi ça. C'est tellement majestueux comme, euh, comme gestion d'ambiance. C'est juste fou. Ça rappelle un peu. Euh, sur des thèmes différents, gris. La finesse. La, la manière dont, dont c'était géré. au Pourquoi mais du je son. sais faire ça C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. Mais Amicia le sait pas. Non, je vous expliquerai un peu plus tard. On s'est disputé, tu sais. Ce n'est pas grave, mon grand. Essayons de sortir d'ici, hein Ok. Je crains le pire. Vous avez donc enfin retrouvé votre fils Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez, laissez-le partir, maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire... que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas... Vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo Ta famille s'agrandit mm -hmm. Je vous en supplie, je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Oh... Vous ne vendez pas ces bâtons de la mort. Non Au revoir à ta mère. Oh. Tu sais quoi On va voir qui dit au revoir à qui. À l'attaque, tu es là Non non non non à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la L'avenir dépend de vous. Et il les envoie sciemment Les gardes Tous les gardes, il les envoie sciemment Il sait très bien qu'ils vont tous mourir C'est horrible Horrible tout ce que vous voulez savoir! C'est trop tard! C'est horrible! Ah, ils sont tous envoyés au casque! Hein. Oh là! Non! Pardon Hugo... Ah, Réponds-moi Hugo, tu m'entends Je t'en prie Il est puissant, mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi Amicia... C'est Amicia... C'est fâcheux, mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Non, emmenez-la Laissez-le en paix Qu'est-ce qu'il vous faut de plus Ils vont utiliser sa sœur. Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi. Pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Wow. Les liens du sang. Réminiscence, mais waouh. Meanwhile, Rodrigue. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passé à deux doigts de la mort. Hugo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. A voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Un mois... vrai. Allez Non Allez, ouvre-toi, je t'en prie